Son, this blade does not belong to darkness. It was forged by valor and also by honor. Its legacy and ours are with you, even here. Is this all that remains of him? The last flicker of his scarred spirit consumed at the forges of the jailer. No crown. No throne. Not even a soul left for judgment. I hated you. Hunted you. And with each selfish Came you that is my burden to bear but your legacy is at an end be gone then Arvis menethil may the last whisper of your name fade and be forgotten Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la cinématique de... Alors ce n'est pas la dernière cinématique de Shadowlands, mais c'est une cinématique qui est tout simplement celle qui est la fin, en gros, la fin du premier palier du dernier raid, puisque pour la première fois dans World of Warcraft, ce raid donc de la 9.2 sera divisé, hein, donc ce qu'on appelle tout simplement le... Le raid final de Shadowlands est divisé en deux parties. Une première qui va jusqu'au 8 boss, il me semble, et dans le sépulcre des fondateurs, et qui ensuite aura un moment de battement avant que la deuxième. Euh, partie soit ouverte justement aux joueurs donc euh, c'est vraiment un tout nouveau système et en l'occurrence et eh bien cette cinématique donc pour le contexte intervient à la fin euh, du combat contre Anduin qui est le boss final de la première partie et une fois qu'Anduin sera euh, délivré il va y avoir de nouvelles choses probablement des, des, des petits dialogues des interactions etc pour préparer la suite du raid donc ça sera en, déployé en deux parties et ce qui est assez intéressant donc c'est qu'avec cette cinématique de fin eh bien Anduin, comme on le voit, est libéré. On va faire. Il euh, y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui dans cette vidéo, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller plan par plan. J'ai pas besoin de traduire, ça c'est super cool, puisque alors, je voulais attendre la version FR mais elle est pas sortie. Donc euh, on a les sous-titres euh, français qui sont de très bonne qualité, donc on va, on va les garder. Et je vais revenir plan sur plan et ensuite on va attaquer des thématiques vis-à-vis -vis de chaque personnage. J'ai pris beaucoup de notes pour, euh, pour préparer cette vidéo. Donc euh, premier point, bon là c'est pas très très intéressant. On a tout simplement la fin du combat. On voit donc euh, Uther, Jaina, Sylvanas qui sont là pour libérer, euh, pour libérer Anduin. De, euh, du qui je le rappelle là sert actuellement d'Avatar pour euh, le, euh, le geôlier. Hein. Il se sert de lui comme véritablement son, son champion. Ça fait gros écho bien entendu ça depuis le début de Shadowlands c'est un gros écho. Arthas qui était le champion de Ner'zhul euh, du Roi Lich, et du coup celui-ci m'est lié, euh, rappel avec la grande voix de méchant, celui-ci m'est lié, blablabla, bla bla bla bla bla, je te domine, accomplissez votre objectif final, l'annihilation, donc ça, ça fait un gros écho à Warcraft 3, notamment à la fin euh, de Frozen Throne, euh Terminer le cercle, blablabla, euh, blablabla, bla bla bla, donc ce que disait Ner'Zul à Arthas. Sauf que ici c'est justement en gros, bah vas-y, termine termine tout. Euh, et voilà, c'est le destin de tous ceux qui portent euh, mon épée. Alors ça, c'est un écho justement, c'est un premier point, un premier clin d'œil sur le roi Lich qui portait du coup l'épée au nom du geôlier. Sauf que du coup c'était euh, Ner'Zul en tant que roi, premier roi Lich, ensuite Arthas en tant que deuxième roi Lich. Et un personnage dont on reparlera plus tard, qui n'est même pas présent ici, qui est Bolvar, qui était le troisième roi Lich. Mais bon, lui, pour le coup, il n'a jamais porté l'épée du, du, du Geôlier. Donc, là, on ne parle pas de Frostmonde, qu'on soit clair, c'est juste que c'est Chalamane, donc l'épée de, de Varian et d'Anduin, qui a été euh, frostmornisée, on va dire, par le Geôlier. Et du coup c'est l'annihilation, blablabla, bla bla bla, le destin de tous ceux qui portent mon épée. Donc là on a, c'est intéressant, ça fait écho, mais pas à la franchise Warcraft, ça fait écho à la franchise Diablo. Mais c'est souvent ça, je sais que certains vont me parler d'Harry Potter avec les détracteurs, tout ça, tout ça. Mais souvent l'âme est montrée un petit peu comme une, euh, comme une substance généralement bleue, euh, assez éthérée. Et quand on extrait l'âme, du coup ça se fait un peu par filament. Et moi ça m'a beaucoup rappelé euh, la vidéo de Reaper of Souls. Je me suis regardé la vidéo de Reaper of Souls d'ailleurs où Maltael est en train d'aspirer l'âme de Tyrael pendant un moment puis il se rend compte qu'il n'y bah, a plus de présence démoniaque donc il le dégage. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est justement ça m'a rappelé un peu cet écho, j ai, j ai, pour, la, pour une petite anecdote j'ai vu un truc que j'avais jamais fait gaffe sur Reaper of Souls, euh, notamment l'épée en fait, Eldrine, l'épée de Tyrael. Mais bon voilà ça n'a rien à voir mais du coup c'est vrai que ça fait un gros écho avec cette espèce d'âme qui est aspirée par l'épée, c'est assez bien fait d'ailleurs. Parce qu'on pourrait dire que ça ressemble beaucoup au moment où Arthas à Wotelka, euh, prend la lame de Dranosh Sorfang, le fils de, de, de Varok Sorfang qu'on voit juste après. Mais non, non, non, pas du tout. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment pas le même effet. C'est euh, vraiment celui de Reaper of Souls avec la cinématique euh, de Maltael. Et donc là, intervient. Alors, je sais, euh, on en avait parlé un petit peu en vidéo et autres. Danuser et la plupart des développeurs avaient précisé qu'on ne reverrait pas Varian, donc Varian Vryn, le père d'Anduin, on ne le verrait pas, on ne le reverrait pas Shadowlands. Je trouvais ça très bien parce qu'il avait accompli son office et le ramener pour juste faire la, la même, c'est pas très très intéressant. Donc il revient ici. Donc au départ, c'est un peu, on pourrait dire, c'est un mensonge, il nous avait dit qu'il reviendrait pas. Finalement, il revient. Pour une petite, pour un petit clin d'oeil, mais c'est pas un truc genre, pour redire ce qu'il a dit à Légion, comme un peu, j'ai le sentiment avec Garrosh, euh, où Garrosh, bah, en fait, il refait ce qu'il avait déjà dit, pareil, trall avec Draca euh, ont euh, une un dialogue, beaucoup de gens se disent oh, ah, « c'est cool », mais en vrai, bah, le dialogue, en fait, euh, bah, Draca a dit juste à trall bah, En fait, euh, Garrosh, c'est pas de ta faute s'il est comme ça, il a juste choisi de l'être », ouais, spoiler, c'est ce que trall concluait lui-même euh, à World of Draenor, donc... Je, je, ça ça, je trouvais pas ça dingue parce que c'était vraiment des redites de ce qu'on avait pu voir là pour le coup Varian a quelque chose à apporter, donc bien sûr c'est un gros moment fanservice hein. enfin, Anduin qui arrive et qui aide euh, Varian qui aide pardon, Anduin et euh, ce qui est assez intéressant donc, euh, Varian rappelle que cette épée c'est pas celle justement que contrairement à Frostmourne elle a, enfin il précise pas ça mais moi je vous le dis euh, <rire> elle, contrairement à Frostmourne qui a été conçu pour l'occasion euh, Shalamane à la base c'est pas une épée corrompue D'ailleurs c'est marrant parce que Chalamein c'est pas du tout une épée qui a été conçue pour Varian. À la base c'est une épée elfe de la nuit Shalamane euh, Mais qui a du coup servi à combattre les, les, les démons pour le coup. Mais euh, donc Anduin, euh, Varian en a hérité et il l'a donné à son fils à Anduin. Donc cette lame n'appartient pas aux ténèbres. blablabla, Elle a été forgée par la bravoure. Donc ce qui est assez intéressant c'est qu'on a l'impression que c'est euh, par le biais de l'épée qu'on a justement cette interaction avec euh, Varian. Alors il y a une grande question, c'est est-ce que c'est vraiment juste une réminiscence qui du coup arrive à convaincre Anduin et par sa volonté Brise euh, celle du geôlier ou est-ce que c'est directement l'âme de euh, Varian qui rentre en communion avec celle de son fils pour l'aider euh, dans sa tâche Honnêtement là-dessus je pense que les deux euh, les... Je, pas, je tranche pas vraiment, je pense que les deux sont ok. Bien sûr ça fait grand moment Dragon Ball Z, moi ça m'a rappelé euh, Sangoku euh, qui aide Sangohan contre euh, contre Cell, hein. c'est vraiment euh, le passage euh... et surtout que c'est pas terminé parce qu'il y a Varok qui arrive, Varok a été une figure assez importante puisque bah, Anduin avait perdu son père et il avait besoin de réunir la horde etc dans son combat contre Sylvanas, l'âme de Varrock a été libérée notamment dans la 9.1. C'est un des objets, c'est un des objets qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait loot, qu'on pouvait drop sur euh, si on battait Sylvanas. Donc l'âme de l'âme de Varrock est, est libérée. Après, est-ce que c'est vraiment l'âme ou est-ce que c'est la réminiscence Parce qu'il y a clairement bah, ces deux personnages-là sont liés. Ils ont été porteurs de Shalamarine, l'épée d'Anduin. Donc est-ce que c'est vraiment l'âme ou est-ce que c'est euh, c'est juste une réminiscence de l'épée Ça c'est ça, enfin, je veux dire, c'est un peu libre à l'interprétation, à mon sens, euh, à ce niveau-là. En tout cas, voilà, les deux rappellent l'héritage, blablabla, le nôtre, euh, notre héritage, et on est avec toi, même ici, au plus profond des ténèbres, nous sommes avec toi, euh, et nous t'aidons. Là, le gros écho, bien sûr, à la cinématique de départ de Shadowlands, avec le casque qui est arraché par Sylvanas, sauf que cette fois, c'est l'épée qui est arrachée par, par, par Anduin. Donc euh, les deux hein, se brisent la volonté de quelqu'un qui a tenté de les... Euh, de... il y a un gros parallèle encore une fois entre Anduin et Sylvanas si jamais vous ne l'aviez pas, ce que j'aime bien avec ce plan c'est que euh, le, le plan rappelle, parce qu'on pourrait dire ouais c'est un parallèle avec Sylvanas, mais en fait c'est pour montrer que les deux se libèrent du contrôle, et en plus accessoirement c'est le même hein, c'est le geôlier, euh, les deux justement se sont libérés de quelqu'un qui les a forcés, qui les a contraints à agir contre leur, euh, leur propre libre arbitre, parce que souvent Anduin a été dépeint comme un Arthas-like, alors que Arthas a Embrasser la Voix des Ténèbres, il a fait un pacte avec euh, le roi Lich, il a choisi de tout sacrifier pour pouvoir récupérer France Monde. Euh, c'est pas le cas de Sylvanas, Sylvanas a été tué, elle a été ramenée de force. Anduin, lui, il a pas fait de pacte avec le geôlier on l'a forcé, on l'a contraint par la volonté à, à, à obéir. Donc c'est assez intéressant le parallèle et ce qui rappelle un peu pourquoi justement Sylvanas va tout tenter pour essayer de, enfin va tenter de, de libérer euh, Anduin dans lequel elle se projette un petit peu, hein, on va pas se mentir, et on devra avoir plus de détails dans le livre sur Sylvanas. Donc voilà, l'écho ici est, est clairement bien fait. Alors petit point, c'est marrant d'avoir mis les deux porteurs, moi j'ai tout de suite vu ça par contre, Varian et Anduin, Varian était à droite, Anduin était à, euh, et Sorfeng, pardon, était à gauche, et Chalamane, euh, c'est une épée qui a la particularité de pouvoir se séparer en deux euh, épées, une un peu plus grande que l'autre d'ailleurs, et, euh, et au final il y a euh, effectivement un, un cristal bleu et un cristal rouge, sauf qu'à la base ça n'a rien euh, de prévu pour ça, mais du coup à mon avis les mecs ils sont mis, <rire> ah, là c'est bleu du coup on va être parce qu'il représente l'alliance, et là c'est Surfmang du coup c'est l'heure, <rire> Voilà, c'est le moment un peu, euh... c'était un peu le moment bipartiste, je dirais. Euh... Et alors on va y revenir, mais ce plan là je l'ai trouvé, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler mais euh, je devais le dire au départ, la qualité visuelle de la cinématique est dingue. C'est vrai que j'ai tendance sur Shadowlands à pas mal critiquer euh, dans le mauvais sens les cinématiques in-game qui sont dégueulasses. Vraiment dégueulasses parce qu'on doit avec la technologie intégrer le joueur et du coup elles sont immondes. Vraiment de qualité technique dégueulasse. Euh, J'en ai encore vu une là, avec Pelagos c'est une catastrophe. Mais pour le coup, c'est vrai que les cinématiques qui sont faites avec ce, ce, ce moteur-ci, elles sont dingues. Hein. Celle déjà avec Tyrande et Lune et tout, elle était magnifique. Mais alors celle-là, elle est sublime. Ils arrivent à mettre des expressions faciales au niveau des visages. Notamment le visage de Jaina, il est incroyable. Et euh, le visage de Jaina, c'est le moment pour Jaina. On en reparlera après parce que c'est les thématiques. Mais euh, Donc là, on voit justement l'âme, le cristal qui était au milieu justement de l'épée. Ça sert aussi à zoomer. Le cristal, c'est un peu, plus. c'est même pas là d'ailleurs, c'est un peu plus bas, voilà, c'est euh, ici. Le cristal qui sert ici au niveau de l'épée, bon, il y a les sous-titres qui cachent un petit peu, mais le cristal qui avait été mis dans l'épée, euh, comme prévu, on en avait un peu parlé, c'était surtout Eva qui l'avait euh, théorisé, mais on en avait reparlé dans la vidéo sur la 9.1 et autres. Bah, effectivement, il s'agit, c'est bien de l'âme d'Artas hein, qui était euh, donc bien dans l'épée, dans et au final, et eh bien, ça libère l'âme d'Artas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on voit grâce à cette fracture donc Anduin se libère et beaucoup s'était posé la question mais du coup Anduin est-ce que c'est devenu un chevalier de la mort est-ce qu'il c'est un mort-vivant vu qu'il reprend l'apparence d'Arthas ça c'était pour moi du mauvais fan service qui laissait penser potentiellement aux joueurs que Anduin était devenu un mort-vivant comme Arthas Arthas quand il devient quand il a les cheveux blancs c'est qu'il devient mort-vivant donc on pouvait se dire ah bah du coup Anduin est mort non non non et ça c'est un mauvais écho parce que du coup là comme vous le voyez il vient de se libérer et du coup bah, il est totalement vivant ce qui n'était pas le cas d'Arthas qui était vraiment un mort-vivant euh, et ici donc on a Direct, ce qui est plutôt du fan service, mais ce qui au moins permet de comprendre à n'importe quel joueur qu'il s'agit bien de l'âme d'Artas, on a le, le thème de Wrath of the King, qui je le rappelle est un remix de celle de, de Frozen Throne, j'aurais préféré que ce soit celle de Frozen Throne, mais il faut que ça parle à tout le monde, si vous mettez celle de Hotelka, tout le monde comprend. Le Arthas Mason ou Invincible. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le plan de Jaina. C'est le plan vraiment de Jaina, puisque euh, Jaina et Sylvanas, bon, je m'avance un petit peu sur ce que j'avais prévu de dire, mais euh, ils ont été privés, euh, de, ils ont été totalement privés à Wrath of Age King de, de, de leur fin, on va dire, vis-à-vis d'Arthas. Ces deux personnages extrêmement importants pour l'histoire d'Arthas, et Wotelka leur a privé euh, cette fin, ce qui avait été rattrapé pour euh, Sylvanas avec la nouvelle de l'orée de la nuit. Mais pour Jaina, bah, pff, que dalle. On avait essayé un petit peu dans... Euh, euh, le déferlement et tout, mais c'était pour terrible ça n'avait rien à voir avec ça, donc c'était mal, mal foutu en plus je trouve. Là pour le coup, c'est vrai qu'enfin Jaina et Sylvanas ont leur interaction directe avec Arthas, donc c'est ce qu'elles non C'est ce dont elles ont été privées à Wotelka qui arrive enfin. Et du coup, regardez le plan de Jaina, il est incroyable. Regardez bien le regard. Je l'ai regardé plusieurs fois cette cinématique. Pareil, je, je m'avance un peu sur ce que j'avais prévu de dire, mais regardez bien le regard de Jaina qui ne regarde pas Anduin. Elle s'approche d'Anduin mais regardez, son regard est fixé sur l'âme en fait, d'Artas, parce qu'elle a compris, bien sûr. Et là, vous voyez instantanément le petit changement de regard, où là, cette fois, elle regarde Anduin. Vous regardez, c'est vraiment très subtil, hein. c'est très très subtil. Mais vous avez vu, on voit le regard hop, qui, qui passe sur Anduin en mode, est-ce que tu vas bien Mais d'un autre côté, bah, c'est Arthas qui... Oh. Qui préoccupe et elle retourne regarder sur... alors il y a un faux raccord d'ailleurs parce que là elle venait de regarder l'âme et là on la revoit regarder en d'une mais bon sais pas très grave ça. Par contre c'est ma grosse déception de cette cinématique c'est que ce plan où il y a Sylvana, Uther qui s'avance c'est pour comprendre que la prochaine interaction ce sera avec ces deux là et qu'ils vont justement avoir leur propre rapport vis-à-vis d'Arthas et de l'âme d'Arthas et un truc qui m'énerve c'est qu'en fait ce plan là c'est très vous avez c'est très subtil mais franchement la cinématique est tellement propre je trouve d'un point de vue technique que c'est dommage, mais ce plan-là aurait dû être du côté de Jaina. En fait, on aurait, on, juste avant, on était du côté, justement, à peu près à la place du Terre Sylvanas. Et en fait, l'ensemble de, de l'interaction et du dialogue de Jaina, à mon sens, aurait dû être face à Jaina, pour qu'on voit vraiment son expression faciale et qu'on se rende toute la détresse de Jaina, parce que c'est quand même un moment assez triste pour elle. C'est l'amour de sa vie oui, et elle vrai. le voit, voilà, sous, sous une forme absolument. Parce que ça, c'est pareil. Beaucoup de gens ont été moi-même sur mon premier visionnage. Bon, je vais le dire maintenant, du coup, mais mon premier visionnage de la cinématique, j'ai eu, j'étais en mode comme ça. Enfin, vraiment, premier premier visionnage. Ça... C'est la fin d'Arthas, donc c'est vrai que moi qui suis un grand fan d'Arthas, bah ça m'a ça fait quelque chose, quoi. ça m'a fait mal. Et en fait en re-regardant, parce que direct j'ai voulu re-regarder un petit peu, revoir un peu, et plus je la regarde, et plus je trouve en fait que c'est logique et normal d'avoir fait comme ça, et d'avoir bien fait comme ça, parce que l'âme d'Artas du coup, elle est... Je sais que beaucoup s'attendaient à ce qu'on récupère, et moi-même, on récupère le Arthas de la cinématique de BFA avec Jaina, et qu'on le mette en version mort-vivante, euh, donc avec les cheveux blancs et tout, pour justement nous montrer que voilà, il est encore euh, sous son côté euh, mort-vivant et tout. Mais en fait, le mettre sous cet état-là, c'est montrer justement que l'âme a tellement pris cher, Arthas comme Ner'Zul ont euh, refusé de servir le geôlier malgré euh, voilà le, le passage du côté obscur, tout ça, tout ça. Donc, eh bien, malgré tout, ils se sont fait détruire par, euh, par le geôlier, le geôlier n'a fait... Euh, de l'âme d'Arthas, il n'en a fait plus qu'un, qu qu que de la poussière en fait, et là littéralement vous montrez ça, c'est assez bolisé de la part de Blizzard, c'était très facile de mettre Arthas version chez de la Mort et tout, en mode, waouh, wow, j'adore, je suis trop beau, et on l'a dans le combat bien sûr, en version, euh, d'ailleurs je ne sais pas comment ils vont le faire, parce qu'en anglais, au final c'est Arthas, chez de la Mort, mais avec le casque, alors que ça n'a pas de sens, mais euh, l'idée c'est qu'ils ne voulaient pas refaire un modèle, du coup j'ai hâte de voir en français s'ils euh, ils mettront la voix de Pierre Tessier qui est le doubleur d'Arthas qui est incroyable ou s'ils mettront le doubleur de Sorfang, euh, <rire> qui doublera du coup Surfang juste après qui est le doubleur du Roi Lich hein. souvent je me fous bout de sa gueule en disant que c'est Batman mais... parce que quand avec le modificateur de voix c'est ridicule mais euh, du coup bah là en fait c'est ce qui reste de l'âme d'Arthas donc en fait ils me font un petit pied de nez un fanservice qui était assez facile mais pour vraiment vous montrer que Arthas est dans un état de délabrement très très avancé hein. c'est il reste que, que de la poussière de lui, quoi, tellement le geôlier a, a détruit son âme en fait. Donc c'est le moment où je trouve que c'était important d'avoir un visuel sur Jaina, parce qu'en en fait on l'a cette conversation, on l'a ce point, ce dialogue où on se dit bah, « pour Jaina c'est triste et tout », mais le problème c'est qu'on nous vole cet angle de caméra qui nous rapproche de Sylvanas et Uther parce qu'ils vont parler derrière, mais en fait il n'y avait pas besoin. Ce qu'ils pouvaient faire derrière c'est tout simplement une fois que Jaina a eu sa réaction, eh bien on retourne vers Sylvanas et Uther qui s'approchent et Uther fait sa petite tirade là il va faire sa tirade duther voilà. et là il se serait avancé justement vers l'âme et on aurait eu ce mouvement et, et par contre bon, c'est le petit défaut mais je trouve que c'est Jaina qui est un peu, on lui vole un peu son moment alors que ce, cette scène est faite pour offrir le moment à, à, enfin, le moment auquel elles n'ont pas eu le droit à Jaina et Sylvanas donc c'est un petit peu dommage, maintenant par contre Uther d'un point de vue visuel c'est incroyable Uther c'est juste le chef d'oeuvre de Shadowlands euh, de A à Z, je vais y revenir après, je, vais... je m'avance donc je vais... Je, vais... je vais arrêter mais c'est juste un chef d'oeuvre et ses animations visuelles sont incroyables donc voilà, le dernier sentiment de son esprit meurtri, c'est pour ça qu'en fait il n'y a qu'un seul, je sais que beaucoup rigolent en disant ah bah voilà, les 25 d'anima machin c'est justement pour vous montrer qu'il ne reste plus rien d'Arthas, il a été brisé par le geôlier, alors peut-être que c'est mal dit en jeu potentiellement, je suis d'accord après je pense que beaucoup d'entre vous n'ont euh, pas encore fait toutes les quêtes etc mais je... potentiellement, mais c'est quand même une forme, genre, comme justement, complètement déshumanisée qui vous montre qu'il reste quasiment plus rien d'Arthas, en fait. Et pour que vraiment on ait ce repère visuel, enfin, repère musical, et pour qu'on comprenne que c'est Arthas, bon, il voilà, y a ce thème d'Arthas emblématique consumé dans les Forges du joyeux, donc il suffit d'écouter les personnages, hein, il le dit, euh, il le dit Uther. No Surtout que je rappelle, oh, je m'avance encore, mais c'est un énorme parallèle concernant Uther, de, de, du début de Shadowlands jusqu'à la fin, c'est... Il n'y a, a, a quasiment aucun euh, accro en fait sur le traitement d'Uther. Et je rappelle que bah, c'est de la faute d'Uther si Arthas euh, s'est retrouvé dans l'antre et s'est fait et a été privé de jugement. Alors peut-être que le jugement de l'arbitre l'aurait envoyé dans l'antre, mais on n'en sait rien. Et Uther a dans tous les cas privé Arthas d'un jugement équitable. Donc euh, c'est à cause de lui en fait qu'Arthas est en cet état-là. No Vous savez, la justice. No donc là c'est le moment pour Sylvanas bien sûr. Pas même une âme à juger, j'aime bien parce que c'est une grosse pique à, à, à Uther. Eh ouais, hein c'est toi qui lui as privé son jugement. Bon ouais, elle le sait pas mais... Ouais si elle doit le savoir parce a dû lui partager. Et là, c'est le gros parallèle qui a été fait de nombreuses fois dans l'histoire de, de, de Warcraft, en mode, euh, ça avait commencé avec Varimatras et Lena il euh, y a eu probablement d'autres parallèles avant, et ensuite on se rappelle souvent de la, la, la, du dialogue entre Garrosh et Sylvanas, où Garrosh disait que bah, t'es qu'un art, qu Arthas, tout ça, et elle, elle avait répondu, oui, mais moi je suis dans l'or. <rire> c'est une très bonne réponse, je trouvais. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'elle se... Euh... Là, elle est face à ses actes, et c'est le moment où elle en prend... Enfin, ça va être l'heure des... <rire> du fouet, en fait, hein, pour Sylvanas. Donc elle se rend compte aussi que... Mais elle le, elle le dit elle-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui lui force cette fois, c'est elle-même qui le reconnaît que... Bah, la haine, qui est une thématique centrale hein, de Shadowlands, on a souvent parlé le libre arbitre, mais une des autres thématiques centrales de, de Shadowlands, c'est aussi euh, le chemin de la haine, parce qu'il y a une personne qui n'est pas présente dans cette thématique, c'est Tyrande, euh, le, le chemin vers la haine mène à la haine, et surtout bah, c'est la fameuse vengeance, hein. quelqu'un qui, euh, si tu si veux te venger, prépare toi à creuser deux tombes, celle de ton adversaire et la tienne, et euh, c'est marrant pour des morueux en plus, mais dans l'idée... Ah, c'est exactement ça, c'est que Sylvanas, euh, Tyrande, était sur le chemin de la haine en, en guerre de la nuit et était prête à détruire Sylvanas et à mourir pour tuer Sylvanas. Et l'une euh, a arrêté justement le geste de Tyrande parce qu'elle ne voulait pas que Tyrande... Euh traverse le rubicon et, et, et atteigne le point de non-retour donc elle voulait pas que sa championne meure donc elle a protégé Tyrande, et là maintenant et eh bien euh, Sylvanas elle n'a pas eu cette intervention justement divine n'a pas eu euh, n'a rien eu et elle euh, elle s'est engouffrée dans les ténèbres euh, très très rapidement bon au départ elle a été forcée mais ensuite elle a, euh, elle avait le choix et elle a choisi de euh, traquer Arthas euh, et euh, d'avoir euh, recours à des moyens euh, absolument euh, Inhumain, et je vous laisse aller voir le, la vidéo de Debunka sur Sylvanas. Du coup, Sylvanas, à ce niveau-là, ça, ça fait un moment. Donc, elle, elle a fait au final ce que Arthas a accompli. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que Arthas, lui, eh bien, il n'avait plus de libre arbitre. Il a eu en libre arbitre le choix d'empoigner Frostmourne et de sacrifier tout ce qu'il aimait pour avoir le pouvoir de vaincre l'ennemi qu'il considérait comme étant l'ennemi de son royaume. Mais une fois qu'il a France Monde dans les mains, sa liberté de penser, elle est atomisée en fait. Donc c'est assez drôle, ils n'ont pas été plus que ça parce qu'ils voulaient vraiment se concentrer sur Sylvanas, mais ce qui est drôle c'est que limite Sylvanas était même pire euh, qu'Arthas, puisque elle a eu son libre-arbitre pendant... La plupart de ses exactions ont été commises lorsqu'elle avait son libre-arbitre, contrairement à Arthas. Parce que Arthas bien sûr, il y a la... Il y a la purge de Stratom, hein, pour le coup c'est son libre-arbitre là, mais une fois qu'il a pris franchement tous les actes qu'il a fait, notamment condamner euh, Sylvanas et autres, bah là il avait plus son libre-arbitre, il était sous la domination du, du roi Lich de Ner'zul. Voilà, je t'ai chassé, tout ça, tout ça. Fait écho à Tour War 3 en fait, hein. Je suis devenu toi. Voilà, donc la thématique de la vengeance et de la haine aveugle qui ne fait que te transformer en l'ennemi que tu combats en fait. Donc ça, ça, superbe encore une fois, le regard de Sylvanas vers Uther, Uther qui ferme les yeux à ce moment là, puisque l'idée c'est que c'est Uther qui réveille Sylvanas, euh, ça j'en ai pas trop trop parlé, mais l'idée c'est que Sylvanas, vous savez on l'a quitté, elle était endormie, elle se réveille, et du coup Uther, euh, c'est maintenant le maître Jedi de Sylvanas, et les deux ont des torts à se faire pardonner, et pour le coup, et eh bien ce plan visuel, je vais vous le remettre, il est quand même exceptionnel, le passage des yeux, donc elle regarde, elle fixe l'âme, et là, elle regarde vers Uther, Uther qui regarde vers Sylvanas. Et ce qui est intéressant, bon, le, le, le regard extrêmement plaintif des deux, bien sûr, et là, on a un basculement... Justement, on était sur concentré sur Arthas et maintenant on tranquillement se concentre vers Sylvanas. Et là, c'est l'une des musiques les plus les plus emblématiques de World of Warcraft pour le coup, puisque ce n'est pas une musique de Warcraft 3, contrairement à, à celle que vous avez entendue avant pour Arthas. Celle-ci, c'est tout simplement la complainte des bien-nés, refaite avec uniquement, je crois que c'est un violoncelle, mais je suis pas sûr, mais euh, ou une contrebasse, mais je pense que c'est plus violoncelle, un mélange entre le violon et, le, et la contrebasse. Et au final. On a la même, les mêmes notes mais jouées un peu différemment qui donne vraiment une, un côté extrêmement, euh, extrêmement profond et là justement eh bien vous avez le parallèle sur ce qui va arriver plus tard c'est-à-dire le jugement de Sylvanas et que Sylvanas doit répondre de ses fautes parce qu'elle a commis des, des, des actes euh, criminels enfin elle a fait des crimes euh, terribles des crimes contre l'humanité on va dire et, euh, et Uther du coup elle se elle se tourne vers Uther pourquoi parce que Uther va être son mentor dans sa rédemption Puisque euh, Uther a ses propres torts à partager, il a fait des choses terribles, notamment vis-à-vis d'Arthas, et après vis-à-vis -vis de, de sa situation euh, de Kyrian, etc. Donc, euh, au final, c'est lui qui a permis de s'ouvrir à, à Sylvanas et de lui faire comprendre, enfin de lui faire prendre conscience qu'elle qu devait répondre, elle devait répondre de ses crimes comme lui-même doit répondre de ses crimes. Uther, doit vivre avec le fardeau à porter justement. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a cette connexion entre les deux personnages qui arrivent. Hein. Ça, c'est ma vidéo sur Uther et Sylvanas. Donc, ça, c'est vraiment très très cool. Encore une fois, le jeu de regard, il est sublime pour comprendre. En un plan, vous comprenez que euh, Sylvanas est sous la responsabilité d'Uther et que, euh, comme Uther, et Uther, vous le voyez par sa tête, que les deux vont devoir répondre de euh, ce qu'ils ont pu faire, notamment vis-à-vis d'Arthas. Et ensuite, bon, votre héritage. Donc, euh, elle parle d'Arthas. Euh... C'est marrant, c'est qu'elle le vous voit et ensuite elle a le tuto en français. Ils ont du mal avec le mouvement anglais. Euh... Et là c'est musique très triste de Sylvanas avec la complainte des bien-nés qui est encore une fois la thématique, le lien entre Sylvanas et Arthas et cet adieu hein, qui nous laisse une fin douce amère. Au final on a réussi à libérer Anduin, on devrait être super content et finalement on a presque les larmes aux yeux parce que bah, ça y est c'est le véritable adieu d'Arthas. Dans la série, moi-même, bah, je, je m'attendais potentiellement à une rédemption d'Arthas parce que bah, ça aurait été super intéressant. C'est pas le choix qu'a qu fait Blizzard, mais en soi, c'est un adieu qui est méga propre parce que, avec cette forme, bah, on a de la peine pour Arthas en fait. C'est aussi ça en fait. Premier visionnage, je me suis dit, merde! pas fou et en fait en le revoyant je me dis bah oui j'ai de la peine pour arthas et c'est normal d'avoir de la peine pour arthas et là on devrait être content parce qu'on a libéré Anduin on a gagné enfin on n'a pas encore vraiment gagné mais on a gagné une bonne partie et en fait non parce qu'on est super triste pour arthas et arthas c'est bah, complètement victimisé dans le sans mauvais jeu de mots il est... Il, est... Il, est... il est on le plaint ici en fait alors que pourtant arthas a aussi commis des crimes terribles mais bah en fait c'est vrai que il a connu un sort terrible, Arthas, et il a ses... c'est dommage de ne pas un peu plus l'explorer, mais pour le coup c'est vrai que il a une belle fin, et c'est vrai que j'ai un petit peu à l'image, finalement en terminant cette cinématique, je me dis que c'est un peu la fin que War King aurait dû lui donner, parce que là en fait on a quoi au départ avec le parallèle avec Anduin, on a, même si je vous ai bien précisé qu'Anduin et... Et, Varian... euh, et Arthas c'est différent, Arthas au final, il a euh, l'enfer et pavé de bonnes intentions et c'est complètement la, la descente aux enfers d'un champion du bien, Arthas. C'est le mec qui a voulu protéger les siens et qui finalement euh, est devenu euh, ce qu'il avait juré de combattre, Malganis. Et du coup bah, c'est plutôt euh, Malganis qu'on va exploser dans la partie 2 du raid d'ailleurs moment où euh, vengeance. Bon, ce qui est juste dommage, c'est que si Wotelka l'avait pas ressuscité, bah, Arthas avait accompli ce qu'il avait à faire. Mais, euh, mais c'est tout simplement ce qu'on attend un peu plus. Enfin, c'est ce que Wotelka aurait dû donner à Arthas, en fait. Justement, là, on a quoi On a au final Anduin qui est forcé de combattre pour une entité surpuissante qui gère les morts-vivants, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est ce qu'aurait dû faire Wotelka, en fait. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir la fin en mode... C'est en même temps un hommage à Hotelka, mais en même temps c'est la résolution que Wotelka aurait dû faire et n'a pas fait. Alors bien sûr Uther a pas le même développement que... Mais bon, à Hotelka il était juste spectateur, là il est vraiment acteur. Et bien sûr Uther, bah, il pouvait pas faire ça sans le passage Wotelka, je, je, je le conçois bien entendu. Mais pour Sylvanas et euh, Jaina, c'est clairement une fin qu'elles auraient dû avoir à Hotelka et qui n'est pas arrivée. Et j'ai même envie de dire pour Arthas, c'est une fin qui aurait dû être à Hotelka. Parce que le problème, c'est qu'à tel cas, Arthas, il est totalement maître de ses actions. Alors que là, Anduin n'est pas maître de ses actions, et Arthas n'est pas maître de ses actions. Il est juste un catalyseur d'énergie dans l'épée. Et désolé, mais c'est ce qui était Arthas en tant que champion, en tant que chevalier de la mort. Il était juste une entité au service du roi Lich. Alors bien sûr, faut pas déresponsabiliser les actes terribles qu'a commis Arthas, euh, notamment Stratolme et autres, mais, et la mort de Muradin. <rire> Telka. Mais... Euh... Au final, bah ça c'était pareil, c'était nous montrer. Enfin, en, en une cinématique, on arrive à comprendre que c'est pas si simple en fait. Et je trouve, je trouve, euh, je trouve vraiment la cinématique assez cool. Maintenant parlons un petit peu des personnages. Je me suis déjà un petit peu avancé, mais on va commencer par euh, Jaina. Donc je, non, Jaina, je l'ai déjà fini au final. Euh, même si on ressent vraiment sa tristesse. Et j'ose espérer qu'il y aura des petites interactions, bien sûr, par la suite entre.. Euh, Notamment Kalia Menethil qui est absente de cette cinématique, mais c'est logique, c'est pas vraiment une combattante Kalia, mais euh, j'espère qu'il y aura des interactions notamment entre Jaina et Kalia, ou pourquoi pas euh, Uther-Kalia, ou tout simplement Kalia avec quelqu'un d'autre. Bon il y aura probablement des interactions Kalia-Sylvanas, mais Kalia Menethil tout simplement vis-à-vis -vis de la mort de son frère en fait, parce que là c'est la mort définitive d'Arthas. Alors... Ils peuvent le réutiliser, hein, bien sûr, Arthas, mais pour le enfin là, ça semble être vraiment un adieu au personnage. Et euh, bah, au final, bon, j'avais, euh, pour le coup, euh, j'avais raison. On avait dit qu'Arthas reviendrait à Shadowlands. Il était bien là. <rire> pas forcément dans la forme auquel on l'attendait, pas forcément avec l'arc auquel euh, on s'attendait. Mais de toute façon, il était déjà présent avec sa forme physique dans le, le, le, le flashback du terre. Et là, pour le coup, et on l'affronte dans le combat de toute façon. Euh, donc. Là pour le coup c'est vraiment ce qui c'est vraiment l'adieu au personnage et un adieu que je trouve très poétique et c'est une fin extrêmement douce à mère, alors que ça devrait être un moment où on devrait être super content pour parce qu'on a libéré Anduin. Euh, donc ouais pour Jaina j'espère qu'on aura aussi quelques petites interactions et pourquoi pas me lier ça avec Kalia qui a pas pu être présente sur cette cinématique donc euh, ce serait ce serait assez cool parce que c'est vrai que c'est surtout place à Uther Sylvanas même Anduin au final n'a aucune interaction quasiment dans la cinématique, genre c'est lui qu'on libère et le mec il, il a même pas le temps de parler. Euh, donc uh, Jaina, moi je trouve le c'est vraiment dommage encore une fois ce plan où on puisse vraiment assister à, à l'adieu de Jaina. Mais voilà, des petites quêtes annexes, des petites euh, des petites interactions en plus, ce serait vraiment cool. Pour Sylvanas, donc il euh, y a un écho aussi à l'orée de la nuit où elle avait déjà pitié parce que elle déteste Arthas. Hein, Sylvanas bien sûr du, du plus profond de son être, elle l'a dit. Mais en fait, ça fait aussi écho à l'orée de la nuit, la nouvelle, hein, encore une fois, de cataclysme qui était censé faire ce que Hotelka n'avait pas fait. Mais du coup, il y avait, quand elle avait vu l'état dans lequel était Arthas dans l'antre, et eh bien, elle avait... Euh elle avait justement assisté, elle avait eu de la pitié pour l'être qu'elle méprisait le plus tellement il était dans un état des, enfin, catastrophique. Parce qu'elle, elle a vu limite la décomposition d'Arthas au final. Entre l'orée de la nuit et, et la fin, elle l'a vu dans cet état-là. Euh, donc voilà, ce, sa quête qui l'a transformée en elle, bah, ça maintenant elle va devoir répondre de ses actes. Comme je l'ai dit, il y avait aussi euh, euh, le, le libre-arbitre, on aurait un peu plus, la, la, le, la thématique du libre-arbitre peut-être qu'elle sera un peu plus explorée dans des interactions euh, par la suite, mais c'est vraiment le thème fort de Shadowlands et un peu aussi du coup, la, la, enfin c'est même pas un peu, c'est le chemin de la haine est également une grosse thématique forte de euh, Shadowlands et notamment les ravages que la haine engendre et euh, que, que cela euh, provoque. Et pour ce qui est d'Uther, euh, tout simplement, en fait, comme je l'ai dit un petit peu avant, donc j'ai quasiment tout dit, mais Uther, il y a une réponse. Parce que je rappelle que la toute première cinématique de Shadowlands qui vous a vendu Shadowlands, c'était Les Éternités, Bastion, avec Uther qui jette Arthas dans l'antre. Je rappelle qu'à l'époque, je l'avais dit que c'était pas de la justice qui faisait, c'est tout l'arc d'Uther de Shadowlands, on avait dit non, c'est la justice non, c'est pas juste ce qu'il a fait. Il a, il a privé Arthas d'un jugement équitable. Et aujourd'hui, il vit avec... Et regardez cette tête, quoi. Regardez cette tête. À la fin, il ferme les yeux. À la fin, il ferme les yeux. Regardez-moi cette détresse. Parce qu'il sait qu'il est responsable de l'état dans lequel il est responsable de euh, la fin d'Arthas, de la destruction d'Arthas. C'est que c'était son, son élève, c'était son apprenti. C'était comme un peu un fils adoptif pour lui. Et, euh, et il, a, il a failli, en fait, dans cette mission. Il a failli dans sa mission de son vivant et dans sa mort, et dans leur mort à tous les deux, il a failli en fait, et, euh, et ça il s'en voudra jusqu'à la fin en fait. Donc ça c'est super intéressant parce qu'encore une fois on voit l'échec euh, d'un personnage qui, qui, qui est juste génial en fait, et qui a souvent été, pour la, je veux dire pour la plupart des joueurs, que ce soit Airstone, que ce soit Warcraft et tout, Uther apparaît comme étant le... Euh, c'est un peu Obi-Wan Kenobi, quoi, le, de, de Star Wars. C'est vraiment le, le mentor euh, qui a toujours bien fait les choses, etc. etc. Mais non, Uther, c'est un homme, et il a ses failles. Et on les connaissait déjà, ses failles, avec Warcraft 2, II, Warcraft 3. Mais on les réexplore encore, et non, c'est cool. Alors bien sûr, pour beaucoup de joueurs, bah Uther, c'est le, le vieux tonton, super sympa, etc. ouais Mais désolé, c'est un imaginaire un peu collectif. Et non, Uther aussi, il a, il, a ses, il, a ses, il a ses failles. Et ça, je trouve ça vraiment génial, ce qu'ils ont fait avec, euh, avec le début de Shadowlands. Et l'arc, on explore énormément énormément ce qu'a ce qu'a fait Uther, les actes qu'il a commis et euh, ses responsabilités et autres et je trouve ça vraiment vraiment vraiment le chef-d'œuvre de Shadowlands pour moi c'est Uther, hein. vraiment du, du début à la fin, ça a été incroyable et quand je vous avais dit quand je vous avais dit le, le, la première cinématique entre toutes les les éternités, Bastion, Malraxus tout ça, je veux dire d'un point de vue objectif, c'était sûr vis-à-vis -vis de la thématique que, ouais, c'était la scimatique qui aurait le plus d'importance, et elle a encore de l'importance, elle a encore de l'écho, et je pense que ce serait même bon de re-regarder tout, et de, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, et de se dire, putain, là, pour le coup, c'est un arc qu'ils ont vraiment pensé du début à la fin, et qui est excellent, je trouve, sur, sur Uther. Pour ce qui est... Euh, bon, donc, ouais, Arthas, on en avait parlé, hein, qui était enfermé dans le, dans le cristal... Euh, moi, j'aime vraiment, encore une fois, l'aspect poétique en fait de, de la cinématique, malgré tout. Même si c'est très dur à vivre là, pour le premier visionnage, plus on la re-regarde et je trouve que mieux c'est quand on, on remet les choses en perspective et qu'on met bien les choses les unes après les autres. C'est euh, vraiment, vraiment bon, je trouve. C'est peut-être pas forcément la fin définitive d'Arthas. Peut-être qu'il sera réutilisé, mais il y a très peu de chance, parce que là, c'est vraiment un adieu. Hein. C'est vraiment une cinématique adieu. Mais... C'est toujours manqué beau l'Arthas, donc peut-être plus tard, mais là clairement ça semble être vraiment l'adieu, donc pourquoi pas dans 10 ans, mais pour le moment là c'est vraiment un adieu à, à Arthas. Et encore une fois, je pense pas qu'il faut en vouloir, parce que c'est pareil Arthas, Danuser avait dit qu'il devait pas en revenir, tout ça, tout ça, comme pour Varian, pour répondre à ça. C'est logique aussi quand c'est quelque chose qu'ils veulent cacher, qu'ils veulent réserver. C'est normal qu'en interview, quand on leur dit bon bah est-ce qu'on va retrouver Uther et est-ce qu'on va retrouver Arthas et, et Varian, les mecs disent non. Bien sûr on pourrait dire « putain les menteurs ils nous ont menti les gros salauds » ou alors « ils n'avaient pas prévu du coup que ce soit ça ». Bien sûr que si en fait, c'est juste qu'ils voulaient nous le cacher. Donc là-dessus on dit « bon bah les petits, allez, les petits salauds c'était bien joué ». Euh, et après on apprécie ou on n'apprécie pas, peut-être que vous auriez préféré d'une autre forme, d'une autre manière. Moi je trouve globalement que c'est quand même assez bien fait et que ça répond très très bien au, aux thématiques de l'extension et aux thématiques de la franchise, euh, de la licence même. Plus que véritablement de... Parce que Arthas, encore une fois, moi je trouve qu'on enfin, l'a complètement privé de ça à Ho'Telka et là c'est enfin on lui donne quoi, on lui donne ce qu'il qu devait avoir. Ça aurait pu être bien sûr plus développé, c'est comme... En fait, la fin d'Arthas est assez similaire, alors j'ai une vidéo de prévu pour Ner'zhul mais euh, c'est un peu comme pour Ner'zhul c'est-à-dire que c'est une fin satisfaisante, on aurait aimé plus... Mais c'est bien mieux que ce qu'on a pu avoir par le passé, notamment au tel cas. Les deux personnages, au final, je suis en train de me le dire en réfléchissant, mais <rire> les deux ont la fin assez similaire en fait. C'est une fin satisfaisante qui aurait pu être mieux, oui, mais qui est satisfaisante et clairement mieux que ce, que... ce qui avait été fait sur les deux personnages par le passé. Donc euh... là-dessus, c'est vrai qu'il y a un parallèle que même pas noté entre Ner'Zul et Arthas qui ont à peu près une fin similaire. Où ils peuvent enfin euh, reposer en paix, j'ai envie de dire. Euh, même si c'est un petit peu, euh, même si on aurait voulu, enfin moi personnellement j'aurais voulu un peu plus, ça reste quand même au, au moins satisfaisant au minimum. Euh, donc ouais, j'espère qu'on aura des interactions vis-à-vis -vis de Kalia, je le redis mais c'est vachement important. Et euh, maintenant moi il y a un truc, c'est la partie rigolote de cette vidéo, c'est Bolvar. Je suis... Euh... Alors bien sûr c'est encore trop tôt, on va attendre la fin de l'extension pour commencer à faire un un récapitulatif sachant qu'il y aura la 8, il y 9.2.5 avec de nouveaux éléments probablement, mais j'attends clairement Alors, avec Eva on a déjà prévu de faire un, un récap en fait à la fin de l'extension, la... de voire faire un petit récap lore en mode bon bah voilà, euh, on attendait ça ça ça ça ça ça, est-ce qu'on a eu des réponses à ça ça ça ça ça ça, et euh, se dire un petit peu bah du coup globalement euh, notre avis sur l'extension etc. Et euh, vraiment faire un récap, essayer d'ordonner de... le truc, pour. mais ce qui est très drôle c'est que Bolvar moi je m'étais dit c'est bon on a eu les les 25 minutes de CGI pour Surfang à BFA, et eh bien on aura la même pour Bolvar à Shadowlands, il aura son développement, enfin euh, Il aura enfin un développement, il aura enfin une place dans l'histoire <rire> Il est absent de la cinématique. Alors il y aura vraiment des interactions, tout de ça, de ça, mais Kalia c'est compréhensible qu'elle soit pas dans la cinématique. Bolvar, il est là, euh, il... il sert à rien, c'est très terrible, il n'est pas développé, il y a une phrase avec Talia, et c'est c'est tout C'est tout Mais c'est que ça Mais merde c'est Alors je sais pas s'il euh, y avait des choses de prévues, notamment, Mais ils avaient dit qu'il y aurait autant de CGI, et Shadowlands. bon, il n'y en a pas eu une seule, à part euh, le, le, le, le spot publicitaire. Je... Le Covid, tout ça, tout ça, a probablement foutu la merde. Il euh, y a Diablo 4 peut-être aussi, les, les, les autres licences qui... Mais merde, genre, je sais pas ce qui était prévu pour Bolvar, ou si prévu quelque chose pour Bolvar, mais dans, dans tous les cas... L'état final de Boulevard, c'est une catastrophe. Il n'y a rien. Il n'y a rien, purée, c'est... Oh. Je veux dire, même moi qui suis, qui, qui suis énervé à chaque fois parce que tout le monde survend le personnage et même Blizzard le survend alors qu'il n'y a rien. Mais là, enfin, même moi, je me disais, c'est bon, on va avoir enfin du développement sur le perso. Et ben, même pas, putain. C'est euh, extraordinaire, chat. <rire> c'est extraordinaire. Il ne sert à rien. C'est formidable. C'est un personnage fonction. Il ne gagne que des trucs fonction. Et limite... Le Primus, comme il l'avait dégagé, et c'est logique que le Primus dégage, bah des fois il reprend un peu la place du Primus C'est un en mode « Bah ouais mais non, en fait, toi mon coco, t'es rien du tout. Primus, lui, c'est le chef des armées des de, de, de terres d'ombre, donc toi tu t'es mignon, mais va sur le banc. » et, et en final, il reprend un peu la place du Primus parce que sinon il est vraiment pas là, donc c'est très très bizarre. Euh, enfin bon, là j'ai fini sur ce point comique, mais honnêtement, cinématique, encore une fois, j'ai eu un peu de mal au début euh, et en la revoyant. Et je vous invite vraiment à regarder les cinématiques euh, notamment euh, Éternité, tout ça, tout ça. et de... Quand on remet tout dans le contexte, c'est vachement, euh, vachement intéressant, en fait. Et que c'est une fin qui est vraiment douce amère, et dans, la dou dans le doux amère, bah, forcément, il y a l'amère, et la mer ça nous reste en bouche, parce que c'est pe des personnages qu'on aime beaucoup. Mais globalement, je pense quand même que la fin est plutôt satisfaisante, en tout cas, pour ce qui est d'Arthas. Voilà. J'espère, euh, peut-être que, je... peut que vous ne serez pas d'accord. Euh, j'ai essayé de donner mes arguments, j'ai essayé de bétonner le truc pour... Euh, ouais. voir un petit peu moi, ma façon, ma, ma vision que j'ai de cette cinématique. J'ai eu du mal au début et en fait plus je la regarde et plus je me dis qu'ils ont vraiment fait un super travail. Le petit bémol c'est, je dirais, Jaina, mais encore ça reste tout à fait ok. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, je vous fais plein de bisous, euh, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, notamment bah, euh, la vidéo que j'ai prévue pour Kel'Thuzad et Ner'Zhul, du coup prends, moi, je ferai un petit point sur Arthas dessus, mais j'ai prévu de faire une vidéo sur nerzul et c'est toujours le cas, et j'ai bien fait, puisqu'il y a eu des interviews vis-à-vis -vis de Kel'Thuzad, donc j'ai bien fait d'attendre. Euh, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus Dans l'ombre terre Dans les terres d'ombre, c'est mieux quand même, c'est mieux les terres d'ombre. Salut, je suis le geôlier. Euh, bah j'ai hâte que vous veniez me casser la gueule N'hésitez pas en attendant à, à liker évidemment hein, la, la vidéo, tout ça, tout ça. Ouais, c'était une musique un peu sérieuse, mais euh, je m'en fiche un peu. Enfin bon, c'était. Ah, euh... oh, je vais mettre une musique douce à mer là pour finir. Ouais, c'est la licence. Ouais, c'est une musique spécifique de Zeret Mortis. <rire> je fais plein de bisous. Attendez, vous l'entendez peut-être pas forte. Là, vous l'entendez mieux là. C'est une musique de, de Zeret Mortis. Très importante. Allez! Plein de bisous, on est dans le noir absolu, dans les ténèbres Bon j'arrête cette vidéo, elle est déjà trop longue. Plein de bisous Et en fait c'est musique de Starcraft 2. C'était Fire and Fury, The Wings of Liberty, voilà.